Bonsoir à tous. Euh, donc effectivement ce soir je vais vous parler de la bioluminescence dans l'océan. Mais auparavant je vais me présenter un petit peu plus. Euh, alors en fait j'ai grandi dans la région lyonnaise. Donc, a priori, aucun rapport avec l'océan. Mais depuis toujours, j'ai toujours voulu devenir océanographe. Et euh, quand j'avais 15 ans, j'ai eu l'opportunité de partir en voyage pendant neuf mois sur un voilier. Et mon moment favori, en fait, c'était euh, pendant les quarts de nuit. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont déjà navigué sur un bateau, mais c'est un moment un peu particulier où on peut prendre le temps, regarder autour de soi. Et j'adorais vraiment regarder les étoiles et essayer de chercher les constellations. Et puis, en regardant les étoiles, euh, en fait, on s'aperçoit aussi qu'à l'arrière du bateau, eh ben, il y a un sillage qui devient lumineux avec le mouvement du bateau. Alors, bien sûr, j'avais déjà entendu parler de la bioluminescence, même à 15 ans, mais je ne savais pas vraiment ce que c'était. Euh, et on voyait aussi parfois des sphères, des genres de sphères qui devenaient lumineuses et puis après un certain temps, qui s'éteignaient. Et ça, je n'avais aucune idée de ce que ça pouvait être. Sûrement de la bioluminescence, mais quelles étaient les animaux qui émettaient de la lumière, etc. Je ne savais pas du tout. Et ce genre de question est resté après un peu dans ma tête, dans un coin de ma tête. J'ai commencé à faire mes études euh, donc à Marseille en océanographie Et puis, un peu par hasard, j'ai euh, fait un stage dans un laboratoire à Marseille qui travaillait notamment sur des bactéries bioluminescentes. Et j'ai décidé de euh, continuer euh, sur cette thématique et de faire ma thèse sur euh, de la microbiologie et l'étude de bactéries bioluminescentes, in situ, notamment en Méditerranée. Et euh, ensuite, après euh, avoir passé ma thèse, j'ai décidé de continuer et de m'intéresser à des organismes un peu plus gros. Et je suis partie en post-doctorat en Californie, au Monterey Bay Aquarium Research Institute, qui est situé euh, dans la baie de Monterey, en Californie. Et là, j'ai étudié les invertébrés bioluminescents, les méduses, enfin un grand nombre d'organismes un peu différents des bactéries, un peu plus gros. Et euh, je me suis confortée un peu dans euh, cette expertise autour de la bioluminescence. Et aujourd'hui, aujourd je suis extrêmement contente de venir vous parler de ce sujet. Alors tout d'abord, quand on parle de bioluminescence, c'est un terme qui nous dit probablement, qui vous dit probablement quelque chose, mais parfois on ne sait pas exactement le définir. Ça ressemble à la fluorescence, à la phosphorescence, et on ne sait pas exactement ce qu'est la bioluminescence. La définition de la bioluminescence, c'est la production, et l'émission de lumière par des organismes vivants. En fait, la bioluminescence, c'est une réaction chimique qui, à partir d'une molécule de luciférine oxydée, donc en présence d'oxygène, et avec l'intervention d'une enzyme qui s'appelle la luciférase, va créer une molécule d'oxyluciférine avec la production de lumière. La bioluminescence, en fait, vient du grec « bios, qui signifie « la vie », et du latin « lumen » qui signifie la lumière. C'est donc une lumière vivante, chez les êtres vivants. Et ici, vous avez un exemple d'une méduse qui émet de la bioluminescence. Ce que vous voyez ici. Quand on parle de fluorescence, à l'inverse, c'est une émission rapide de lumière après une absorption d'énergie. Donc, sous l'excitation d'une lumière extérieure, par exemple une lampe, un phare, le soleil, etc., vous allez avoir l'excitation d'un électron qui va changer de niveau d'énergie, qui va passer à un niveau d'énergie supérieur. Il va rester sur ce niveau stable pendant un temps très court, et lorsque cet électron va retourner à son niveau d'énergie initial, il va y avoir réémission de lumière, de fluorescence. En général, la lumière d'excitation est à des longueurs d'onde qui sont inférieures, par exemple ici dans le violet à 400 nanomètres, par rapport à la lumière qui est réémise qui va être ici dans les longueurs d'onde de 510-520 nanomètres. Donc la fluorescence, c'est par exemple ce que vous voyez ici sur le gilet d'un enfant. Quand il est éclairé par les phares de la voiture, vous avez donc ce matériau qui va réémettre de la lumière de façon très brève. Les coraux également sont capables d'émettre de la fluorescence. Les écailles de tortue, également, vous avez peut-être vu euh, différentes euh, publications ou de la littérature de la vulgarisation scientifique qui parle de la fluorescence chez les écailles, sur les écailles de tortue. En comparaison, la phosphorescence, c'est le même principe que la fluorescence, donc avec l'émission euh, suite à l'éclairage euh, par une source de lumière externe, mais en passant de l'état excité par un état excité intermédiaire. Donc l'émission de lumière va être plus longue dans le temps par rapport à la fluorescence. Donc la différence entre la phosphorescence et la fluorescence, c'est le temps de réémission de la lumière. Et par exemple, vous connaissez très certainement ces étoiles ou euh, des bracelets qui sont phosphorescents et une fois mis à la lumière, vont réémettre de la lumière pendant plusieurs minutes, plusieurs heures, etc. Mais il y a aussi énormément de phénomènes optiques qui euh, jouent avec la lumière un peu. Alors bien sûr des arcs-en-ciel, mais aussi l'iridescence, ce que vous voyez sur cette bulle de savon, euh, la réfraction de la lumière, etc. Et ces différents phénomènes euh, sont complètement différents de la bioluminescence. Et une façon de se souvenir de comment différencier la bioluminescence de ces autres phénomènes lumineux, c'est que pour observer la bioluminescence, il n'y a besoin d'absolument aucune lumière extérieure. Donc si vous voulez observer de la bioluminescence, en fait, vous allez avoir besoin d'être dans le noir complet. Et comme vous pouvez le voir, cette différence entre la bioluminescence et euh, la fluorescence ou la phosphorescence est l'objet de nombreuses erreurs. Par exemple ici, c'est un livre qui avait pour titre original Creatures that Glow et qui a été traduit par les animaux phosphorescents. Alors qu'on parle bien sûr avec l'image du poisson d'animaux bioluminescents. Alors ici, pour vous montrer justement la différence entre ces différents phénomènes optiques liés à la lumière et la bioluminescence, vous avez donc un cténophore avec de tout petits cils qui vont renvoyer la lumière dans différentes directions. C'est les couleurs que vous voyez ici. Donc là, le cténophore est mis sous une lumière blanche, une lumière normale. Et là, c'est une émission de bioluminescence. Donc rien à voir avec ce que vous avez vu auparavant. Et vous voyez qu'il n'y a absolument aucune lumière extérieure. Donc ça, c'est bien une émission de bioluminescence. Encore un peu pour le plaisir des yeux. Alors une des questions qui, euh, qui m'est venue quand je travaillais en thèse sur euh, les micro-organismes, c'est ok, il y a des bactéries, mais quels sont les autres organismes marins qui peuvent euh, émettre de la bioluminescence Est-ce qu'il y a seulement des organismes marins d'ailleurs Eh bien en fait, il y a plus de 700 genres qu'on connaît et qui ont des espèces euh, qu'on sait être lumineuses. Mais 80% d'entre eux sont des espèces marines. Donc la bioluminescence en fait existe sur Terre. Par exemple, vous connaissez probablement, vous en avez peut-être déjà vu, des lucioles. Il existe également des champignons qui sont bioluminescents. Mais c'est un phénomène extrêmement rare sur Terre, alors qu'en milieu marin, c'est quelque chose d'extrêmement courant. Ici, vous avez une eau fure qui émet de la bioluminescence. En fait, la bioluminescence elle est présente chez une très grande variété d'organismes, diversité d'organismes, des bactéries, aux organismes unicellulaires ou alors aux poissons, aux méduses, etc. Par contre, on ne connaît absolument aucune archée, on ne connaît pas de plantes, d'oiseaux, de reptiles, d'amphibiens ou de mammifères qui créent de la bioluminescence à l'heure actuelle. En fait, quand on regarde dans l'arbre phylogénétique du vivant, on voit que la bioluminescence, c'est une caractéristique des organismes qui est apparue au moins 40 fois, sûrement beaucoup plus. Euh, mais en fait, c'est une caractéristique qui a été sélectionnée dans l'évolution. Donc ça apporte forcément un avantage aux espèces qui ont sélectionné euh, cette caractéristique, l'émission de lumière. Et au sein d'un même groupe phylogénétique, on va avoir différentes molécules chimiques qui permettent cette réaction de la bioluminescence. Alors ici, quelques exemples d'émissions de bioluminescence. Vous avez sur la gauche une méduse, euh, au milieu des calamars, et à droite un pyrosome, qui est un organisme gélatineux, et euh, donc là, on les voit en lumière normale. Et maintenant, quand vous vous mettez au noir et que vous les excitez en, par une stimulation mécanique, donc par exemple en les touchant délicatement ou euh, en agitant l'eau autour, etc., vous allez avoir une émission de lumière, ici, que vous voyez. Et quelque chose qui est absolument étonnant chez les pyrosomes, par exemple, c'est que euh, non seulement ils vont réagir lorsqu'on les touche, ils vont commencer à émettre de la lumière pendant plusieurs secondes, ce qui est relativement long pour une émission de bioluminescence. Mais euh, si vous mettez différents organismes les uns à côté des autres et que vous excitez le premier qui va commencer à émettre de la bioluminescence, eh bien celui d'à côté, même sans le toucher, va commencer également à émettre de la lumière. Et ainsi de suite pour les différents organismes. Même si vous ne touchez que le premier, par exemple. Et ce phénomène, par contre, on le comprend encore assez mal aujourd'hui. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas l'expliquer. Et on ne connaît pas les molécules qui sont à l'origine de la bioluminescence chez les pyrosomes. Donc il reste encore beaucoup de choses à faire pour comprendre ce phénomène. D'autres organismes, par exemple les siphonophores ou euh, tomopteris, qui est un ver marin, vont également émettre de la bioluminescence. Et ces deux euh, types d'organismes, on les rencontre plutôt en milieu pélagique, dans la colonne d'eau. Et comme vous voyez, ils émettent une lumière relativement vive, qu'elle soit bleue ici pour les siphonophores, ou jaune pour le vert homoptéris. Mais il n'y a pas que les organismes qui sont présents dans la colonne d'eau qui vont pouvoir émettre de la bioluminescence. Les organismes donc qui vivent proche du sédiment, sont également bioluminescents. Certains d'entre eux, en tout cas. Ici, vous avez donc umbelula, par exemple, un cipène, et un concombre de mer, ici. Alors, le concombre de mer, pour moi, c'est la chose euh, probablement... La, disons la moins jolie qui existe. Quand on la regarde comme ça, c'est absolument pas sexy. Et par contre, je crois que sa bioluminescence et l'émission de bioluminescence, c'est la chose la plus belle que j'ai jamais vue. C'est vraiment une suite de euh, cercles sur l'ensemble de l'organisme qui va s'éclairer les uns après les autres, comme vous pouvez le voir ici. Ici, vous avez la bioluminescence euh, du cipène qui part de au niveau du sédiment et qui va euh, se transmettre jusqu'à l'extérieur de l'organisme. Et ici, vous avez umbelula qui est également éclairé avec la bioluminescence qu'il émet. Et si vous voulez voir de courtes vidéos, vous avez le lien qui est ici. où Vous allez pouvoir voir pourquoi euh, le concombre de mer est vraiment mon organisme favori quand il est euh, bioluminescent. Et également la bioluminescence de, euh, du euh, Cipen. Donc si vous voulez... Euh, Allez voir sur ce lien rapidement, vous verrez des petites vidéos. En fait, vous avez peut-être remarqué, mais une différence entre les organismes pélagiques et bintiques, c'est leur longueur d'onde d'émission, la couleur de la lumière de la bioluminescence qui est émise. Et c'est ce qui est représenté par cette étude qui a été publiée en 2010 et qui représente le nombre d'espèces observées par cet auteur notamment et présent dans la littérature en fonction de la longueur d'onde d'émission de bioluminescence. Et cette auteure a décidé de regarder s'il y avait des différences entre les différents euh, milieux de vie des organismes. Donc elle les a classifiés en organismes qui vivent dans un écosystème peu profond, un écosystème profond et un écosystème bintique en bleu plus foncé. Et ce qu'elle s'est aperçu c'est que les organismes qui vivent dans l'océan profond et qui sont bioluminescents sont Principalement des émetteurs dans une longueur d'onde autour de 470 nanomètres, qui est plutôt dans la longueur d'onde du bleu. Pour les organismes peu profonds et bintiques, la longueur d'onde d'émission est plutôt centrée autour de 500 nanomètres, 510 nanomètres, qui est plus proche du vert, comme vous le voyez ici, légèrement. Et une des raisons, c'est que la lumière de pénétration dans l'océan, la longueur d'onde qui va pénétrer le plus loin, c'est la longueur d'onde du bleu. Si vous, êtes, vous imaginez que vous êtes sur une montagne et vous voulez communiquer avec quelqu'un qui est euh, sur la montagne d'à côté, vous allez devoir choisir la lumière qui va euh, se transmettre le plus loin possible pour pouvoir communiquer avec lui. Donc vous allez choisir la longueur d'onde qui va euh, voyager le plus loin. Et pour ces organismes qui vivent dans le milieu profond, eh bien, la longueur d'onde du bleu, donc autour de 470 nanomètres, est celle qui va leur permettre de communiquer sur une plus grande distance. A l'inverse, pour les organismes qui vivent dans un milieu peu profond ou benthique, ils vont choisir une longueur d'onde qui est plutôt proche du vert. Alors, euh, une deuxième question, donc on a vu une, une diversité d'organismes qui sont capables d'émettre de la bioluminescence. Et une deuxième question qui me venait à l'esprit. C'était mon sujet de thèse, donc je cherchais à savoir si la bioluminescence, c'était quelque chose de complètement marginal, ou alors si c'était véritablement une caractéristique des organismes, marins notamment, qui était très présente et qui était très importante. Dans le premier cas, eh ben, je travaillais sur quelque chose qui était extrêmement rare, et dans le deuxième, sur une caractéristique très importante de ces organismes. Mais en fait, quand on regarde la littérature, il y a vraiment peu d'informations, sur les espèces qui émettent de la bioluminescence, sur leur distribution, sur l'importance vraiment qu'a la bioluminescence en milieu marin et notamment en milieu profond. Et pour répondre à cette question, j'ai pu utiliser au cours de mon postdoctorat euh, au MBARI, en Californie, une très grande base de données qui est probablement unique au monde et qui regroupe une trentaine d'années de données euh, avec 620 plongées par ROV, qui sont des petits robots euh, contrôlés à distance depuis un bateau et qui permettent de faire des plongées de 0 à 4000 mètres de profondeur dans la baie de Monterey. Et cette base de données regroupe environ 520 000 observations d'organismes. Donc 520 000 individus de différents groupes phylogénétiques qui ont été observés sur 30 ans euh, pendant 620 plongées. Donc c'est vraiment une base de données extraordinaire. Et grâce à cette base de données, c'est un article qu'on a publié en 2017, ça nous a permis en fait, de regarder en fonction des différents groupes taxonomiques quelle était l'importance de la bioluminescence. Et on s'est rendu compte que, euh, par exemple, pour les cnidaires que vous voyez ici, la, quasiment la totalité des cnidaires qui étaient observés étaient connus pour émettre de la bioluminescence. Donc euh, 99,7% des siphonophores. Par exemple, donc quasiment tous. Pour les hydroméduses, pareil, 100%. Les cyphosoères, 97%. Donc là, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement euh, extrêmement important. Par contre, si euh, on regarde d'autres groupes phylogénétiques, comme les ptéropodes, ils sont majori majoritairement non-bioluminescents. C'est ce que vous voyez ici en gris. La part de non-bioluminescents par rapport à la part de bioluminescents en bleu. Et une très petite part d'entre eux, on ne sait même pas s'ils sont bioluminescents ou non. C'est ce que vous voyez en jaune. Euh, pour certains groupes, par exemple, c'est un peu plus mitigé. Par exemple, les poissons, vous avez environ la moitié des observations de poissons, des individus qui appartiennent au groupe phylogénétique des poissons, qui sont connus comme étant bioluminescents. Et la moitié d'entre eux qui ne le sont pas, avec une petite part également pour lesquelles on ne connaît pas leur capacité d'émettre de la bioluminescence. Et de façon assez intéressante, on s'est rendu compte qu'au sein d'un même groupe taxonomique, par exemple les cnidaires, parfois c'était extrêmement homogène. Quasiment tous les cnidaires sont connus pour être bioluminescents. Et dans grou d'autres groupes phylogénétiques, c'est quelque chose d'extrêmement euh, différent. Par exemple, tous les ptéropodes, ou presque tous les ptéropodes, sont non bioluminescents. Par contre, les céphalopodes sont euh, à moitié bioluminescents, à moitié non bioluminescents. Pourtant, ces deux groupes appartiennent au groupe taxonomique des mollusques. De la même façon, pour les urochordées, les thaliacées sont quasiment tous non-bioluminescents, alors que les appendiculaires sont quasiment tous bioluminescents. Et pourtant, de la même façon, ils appartiennent au même groupe phylogénétique. Et dans cette même étude, donc au-delà de regarder par groupe taxonomique quels sont les groupes majoritairement bioluminescents ou non, je me suis intéressée à regarder quelle était la distribution de la bioluminescence sur la colonne d'eau. J'ai donc regardé entre 0 et 4000 mètres de profondeur combien d'observations par heure, donc c'est ce que vous avez sur l'échelle ici, combien d'observations étaient connues pour être des organismes bioluminescents, c'est ce que vous avez en bleu de ce côté, et combien d'observations par heure étaient non bioluminescentes, en gris de ce côté. Et ce que vous pouvez voir à partir de ce graphique, c'est qu'effectivement, c'est quelque chose de connu, mais on a une augmentation du nombre total d'organismes observés jusqu'à 500 mètres de profondeur. Et ensuite, plus on descend en profondeur, moins il y a euh, d'organismes observés. Ça, c'était déjà connu. Par contre, quand on regarde à la fois les non-bioluminescents et les bioluminescents, on ne voit pas forcément de différence. Il euh, n'y a pas forcément plus d'organismes bioluminescents en profondeur par rapport euh, aux organismes non-bioluminescents. Et c'est d'autant plus visible... Si on regarde donc la profondeur de 0 à 4000 mètres et la proportion d'organismes, les données qu'on a ici, on les rapporte sur une échelle allant de 0 à 1 ou de 0 à 100 c'est la même chose. et On regarde pour chaque profondeur quelle est la part d'organismes bioluminescents ou probablement bioluminescents, c'est ce qui est représenté en bleu, et quelle est la part d'organismes non bioluminescents ou probablement non bioluminescents. C'est ce que vous avez en gris et gris foncé ici. Et quand on fait le rapport entre les organismes bioluminescents et les organismes non bioluminescents, on s'est rendu compte que pour toutes les profondeurs, on avait un pourcentage d'organismes bioluminescents qui était d'environ 76%. Et que c'était relativement stable, de 0 à 4000 mètres. Donc pour toutes les profondeurs, il y a environ les trois quarts des organismes, de tous les animaux que vous pouvez voir au-dessus d'un centimètre, qui sont connus pour être bioluminescents. Donc si vous prenez un sous-marin avec euh, un petit seau à côté, vous récupérez quatre organismes. et eh bien, en moyenne, il y aura trois organismes parmi eux, trois créatures qui seront connues pour être bioluminescentes. Une autre information à partir de ce graphique qui était extrêmement intéressante, c'est la part qui est en jaune et qui représente les organismes pour lesquels on n'a absolument aucune information on ne sait pas si elles sont bioluminescentes ou non. Et ce que vous voyez, c'est qu'entre 0 et 500 mètres, tout va bien, on connaît à peu près tout. La part d'organismes en jaune est relativement petite. Par contre, au-delà de 500 mètres, vous voyez cette part en jaune ici qui augmente. Ça signifie qu'au-delà de 500 mètres, finalement, notre connaissance de la bioluminescence des organismes, eh bien, elle, diminue, pardon, elle augmente avec la profondeur. Donc plus on s'intéresse au milieu profond, et moins on a de connaissances sur ces organismes. Du coup, pour mathématiques, je trouvais ça extrêmement intéressant, parce que ça veut dire qu'en allant chercher dans ces organismes ou ces espèces, etc., qui n'ont pas été décrites pour la bioluminescence, il y a sûrement énormément d'espèces qui sont encore à décrire comme étant bioluminescentes, par exemple. Donc énormément de choses à continuer à apprendre dans cette part ici. À la suite de cette première étude qui datait de 2017, qui date de 2017, j'ai voulu m'intéresser à la différence entre les organismes pélagiques dans la colonne d'eau et les organismes bintiques, ceux qui vivent à proximité du sédiment. Et l'idée c'était de regarder s'il y avait une différence d'utilisation de la bioluminescence pour les organismes pélagiques par rapport aux organismes benthiques. Et donc à partir du même jeu de données, en utilisant un peu la même méthodologie. J'ai regardé sur différents sites. Donc ici, vous avez la baie de Monterey en Californie, avec le laboratoire qui se situe pile au milieu, et un canyon qui est en plein centre ici, qui descend jusqu'à 4000 mètres. Et vous avez chaque point qui représente un site d'échantillonnage, donc un site où il y a eu une plongée avec un ROV, donc ce robot télécommandé à distance. Et en, euh, donc les différentes couleurs représentent différents sites. En rouge, vous avez toutes les observations qui sont pélagiques, donc qui ont été faites en plein eau. Et les autres couleurs représentent des sites qui sont connus comme étant euh, soit des monts sous-marins par exemple, ou alors des sites qui ont été euh, vraiment euh, observés proches du sédiment, donc en milieu benthique. Et de la même façon, j'ai regardé la part d'organismes non bioluminescents, donc en gris ici, ou probablement non bioluminescents, et la part d'organismes probablement bioluminescents ou bioluminescents en milieu pélagique qui est représenté en bleu, et en milieu bintique, qui est représenté en vert. Désormais, vous savez pourquoi le bleu et le vert entre le pélagique et le bintique, n'est-ce pas Donc Sur ce graphique, vous avez les différents sites d'échantillonnage et la proportion d'organismes, qui va de 0 à 1, ou 0 à 100 c'est pareil. Donc On retrouve les chiffres que je vous ai décrits avant. Pour le milieu pélagique, vous avez la barre bleue qui représente 76 des organismes. Donc 76 des observations euh, des individus pélagiques sont connus pour être bioluminescents. Par contre, quand on regarde les différents sites bintiques, les quatre barres qui sont représentées ici, la proportion d'organismes bioluminescents est beaucoup plus faible. En fait, elle varie entre 30 à 40 des organismes bintiques qui sont connus pour être bioluminescents. Donc, on a relativement peu de variabilité entre ces différents sites, de 30 à 40 des organismes sont bioluminescents en milieu bintique. Par contre, on a une très grosse, très grosse différence entre les sites bintiques et le milieu pélagique. On passe de 30 à 40 des organismes bintiques à 76 en milieu pélagique. Et Une des raisons qu'on a trouvées pour expliquer cette différence de pourcentage de la présence d'organismes bio, bioluminescents, c'est qu'en milieu bintique, vous allez avoir de la resuspension du sédiment, par exemple, donc communiquer quand le milieu est relativement trouble, ça va être plus compliqué. Utiliser la lumière pour parler à quelqu'un qui est euh, sur la montagne d'à côté, alors qu'il y a des arbres au milieu par exemple, ou qu'il y a énormément de, euh, de brouillard, eh ben, on va avoir plus de mal à communiquer. Donc finalement, l'intérêt d'utiliser la lumière en milieu pélagique, elle est un peu plus controversée et du coup apporte moins d'avantages euh, sélectifs aux organismes. De la même façon, quand vous êtes sur des monts sous-marins par exemple, il va y avoir euh, des rochers, il va y avoir euh, des organismes qui sont ancrés dans le sédiment. Il va y avoir euh, tout un tas de choses finalement qui vont interrompre la communication lorsque vous essayez de communiquer par la lumière entre vous et un organisme plus loin. Donc utiliser la lumière pour communiquer en milieu benthique, finalement, ce n'est pas si avantageux par rapport à euh, la bioluminescence en milieu pélagique. C'est Quelques hypothèses qui expliqueraient pourquoi la bioluminescence est plus présente en milieu pélagique par rapport au milieu benthique. Alors, quand j'ai commencé cette présentation, je vous ai dit que j'avais commencé ma thèse sur les bactéries, en travaillant sur les bactéries bioluminescentes. Et pour l'instant, j'en ai absolument pas parlé. Alors je vais y remédier tout de suite. Et du coup, effectivement, vous avez des macro-organismes qui émettent de la bioluminescence, mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi énormément de bactéries bioluminescentes. Alors ici, vous avez une boîte de pétri, donc un milieu solide sur laquelle a été cultivé euh, Photobacterium phosphoreum ant 2200, qui est une souche bactérienne qu'on a isolée à partir d'eau prélevée euh, par des bouteilles Niskin, donc qui sont des instruments euh, océanographiques de prélèvement. Et on a donc filtré l'eau qui a été prélevée par les bouteilles Niskin euh, utiliser ces filtres sur des boîtes de pétri. Différentes colonies de micro-organismes ont poussé et on a récupéré celles qui émettaient de la lumière pour les isoler. Et c'est la souche que vous avez ici. Ici, c'est la même souche qui a été cultivée dans un milieu liquide. En fait, les bactéries bioluminescentes, on les retrouve sous différentes formes. On peut les retrouver en symbiose avec des poissons et des calamars. C'est peut-être ce dont vous avez entendu parler. Mais on les retrouve également dans le tractus digestif des poissons, par exemple. On les retrouve libres dans la colonne d'eau. Si vous faites un prélèvement et que vous filtrez cette eau, il est probable que vous trouviez des bactéries bioluminescentes. Et on les retrouve également attachées aux particules de matière organique qui chutent le long de la colonne d'eau. Donc les bactéries bioluminescentes sont présentes dans énormément d'environnements. Si je parle un peu plus de euh, la symbiose entre des bactéries bioluminescentes et euh, des poissons, je trouve que ce schéma est assez représentatif. Il a été euh, montré par Nelson et Hastings en 1979 et il représente un genre de super poisson. Donc, dans ce super poisson, vous avez les différents organes dans lesquels on a trouvé des bactéries bioluminescentes. C'est ce que vous avez, donc tous les organes ici, à la fois euh, internes et externes, par exemple. Et vous avez les noms des espèces ou des groupes phylogénétiques de poissons dans lesquels ils ont été observés. Par exemple, pour les sératioïdes. Le poisson-lanterne que vous avez ici, eh bien, ce, euh, cette petite lanterne, cette SK, c'est un organe externe dans lequel sont cultivées en symbiose des bactéries bioluminescentes. Pour euh, l'anomalops, par exemple, eh bien, dans cet euh, organe externe du poisson, c'est également des bactéries bioluminescentes. Et en fait, il y a quelque chose d'extrêmement important à savoir, c'est que ces, ba ces bactéries qui sont cultivées dans les organes des poissons, vont être également relarguées de façon euh, quotidienne ou euh, avec une certaine fréquence, et que ce nombre de bactéries relarguées dans l'environnement est loin d'être négligeable. Par exemple, pour les monocentrides et les anomalops, c'est 10 puissance 7 à 10 puissance 9 bactéries relarguées par jour et par individu. Pour euh, une, une espèce de calamar, c'est 10 puissance 8 bactéries relarguées par jour et par individu. Donc en fait, ces bactéries qui sont en symbiose chez les poissons, les calamars, etc., qui sont relarguées dans le milieu dans lequel ils vivent, vont enrichir le milieu extérieur par des bactéries bioluminescentes. Et je reparlerai de ce point un petit peu plus tard, mais il faut garder ça en tête. En fait, une différence entre les eucaryotes et les procaryotes, c'est notamment lié à la cinétique d'émission de la lumière. Pour les eucaryotes, l'émission de lumière va être faite sous forme de flash. En général, des flashs très brefs, quelques millisecondes, par exemple pour des dinoflagellés ou des méduses. C'est vraiment un flash de lumière, parfois très intense, mais relativement bref dans le temps, quelques millisecondes. Pour certaines espèces, comme les pyrosomes, ça peut durer un peu plus longtemps, jusqu'à quelques secondes, par exemple 7 à 8 secondes pour les pyrosomes. Et pour les eucaryotes, la bioluminescence va être émise en général à la suite d'une stimulation mécanique. Donc si vous voulez observer la bioluminescence d'une méduse, premièrement, il faut se mettre dans le noir complet pour être sûr de ne pas observer autre chose, de l'iridescence, de la réfraction, etc. Mais il faut également stimuler gentiment la méduse. Donc par exemple, la toucher légèrement pour qu'elle commence à émettre de la bioluminescence. A l'inverse, pour les procaryotes, l'émission de euh, lumière, de bioluminescence, va être faite en continu. À partir du moment où l'environnement est propice à la croissance des bactéries, les bactéries vont commencer à émettre de la bioluminescence. Donc elles ne sont pas soumises à une, stim une stimulation mécanique. Et il faut comprendre que euh, ces phénomènes de bioluminescence, parfois, peuvent être véritablement euh, observés à très grande échelle. Donc, par exemple, pour les eucaryotes, vous avez des phénomènes de bloom, de dinoflagellés par exemple qui vont créer ce genre de phénomène où lorsque les vagues sont, euh, arrivent sur la plage il y a donc une stimulation mécanique par le mouvement des vagues sur la plage vous allez avoir de très grosses vagues de bioluminescence comme vous voyez ici ou alors ici et cette photo alors pour la petite anecdote cette photo a été prise euh, à côté de l'aquarium de Monterey où je travaillais deux mois je crois après que je sois partie du laboratoire dommage et ici, vous avez euh, ces mêmes phénomènes de très large échelle avec une, ce qu'on appelle une milkicie, une mer de lait, et qui est en fait due à une prolifération de bactéries bioluminescentes qui survient à la suite d'un bloom de micro-algues et qui peut être observé à la surface de l'océan. Donc c'est vraiment des phénomènes qui sont visibles à très large échelle. Enfin, une autre question... Donc. Très bien. Certains organismes émettent de la bioluminescence. On sait qu'ils sont très diversifiés et que c'est un phénomène qui est euh, très courant dans l'océan. Mais du coup, à quoi ça leur sert Émettre de la bioluminescence, ça demande de l'énergie pour ces organismes. Les bactéries, par exemple, vont allouer une part de leur énergie à créer de la lumière. Donc, a priori, si elles ont sélectionné cette caractéristique, si cette caractéristique a été sélectionnée, c'est que ça leur apporte en retour un bénéfice. Et c'est ce qu'on va voir dans cette partie. Alors, les différents rôles pour les macro-organismes ont été décrits et sont extrêmement bien décrits dans cette publication qui regroupe tous les rôles de la bioluminescence qui sont connus actuellement. Et ces rôles peuvent être divisés en trois grandes classes, on va dire. Le premier, c'est la défense, émettre de la lumière pour se défendre. Le deuxième, c'est l'attaque, l'offense. Et le troisième, c'est euh, émettre de la lumière pour reconnaître un, par un partenaire sexuel, par exemple et trouver un compagnon. Et Je vais vous parler de quelques exemples. Alors, Le premier que je trouve assez sympa, c'est ce qu'on appelle le bulgare alarme ou l'alarme du cambrioleur en français. On va traduire ça. En fait, c'est euh, l'émission de bioluminescence par un organisme, euh, un premier organisme, par exemple les méduses. Lorsqu'elles sont attaquées, ici vous avez un exemple par euh, une crevette, lorsqu'elles sont attaquées, elles vont commencer à émettre de la bioluminescence. Et l'objectif, c'est d'attirer un prédateur secondaire qui, lui, est intéressé par la crevette qui est en train de se nourrir sur la méduse. Donc le bénéfice de la méduse, c'est que pendant que le prédateur secondaire va s'occuper euh, de la crevette, eh bien, elle, elle va pouvoir se sauver. Donc, C'est ce qu'on appelle le bulgare alarme. Une deuxième fonction de la bioluminescence, c'est la contre-illumination. Alors la contre-illumination, euh, par exemple, c'est ce que vous avez chez ce poisson hachette. Donc ici, vous le voyez en lumière normale, la lumière un peu plus faible est euh, éclairée par une lumière UV pour montrer les endroits où sont situés les photophores, qui sont les cellules, euh, qui sont les organes dans lesquels sont situés les euh, enfin où va être émise la bioluminescence. Et donc petit à petit, on les voit un peu mieux, et ici, on les voit totalement. Et la contre-illumination, c'est en fait certains poissons ou certains calamars vont avoir ces photophores situés au niveau du ventre, selon certains patterns. Et ces photophores, en fait, lorsque un prédateur va regarder le poisson qui nage à la surface, et le prédateur va le regarder de dessous, et eh bien grâce aux photophores qui vont émettre de la lumière, entre la lumière de la surface de l'océan et la lumière des poissons, les poissons vont être invisibles. Et donc le prédateur ne va pas voir le poisson. C'est compréhensible. Donc du coup, cette contre-illumination, ça va permettre aux poissons de se cacher par l'émission de lumière. C'est un concept assez particulier de se cacher en émettant de la lumière, mais c'est un phénomène qui est très courant chez les poissons, les calamars, etc. Une deuxième fonction de la bioluminescence, c'est de distraire son prédateur. Donc par exemple ici, vous avez un ver marin qui va euh, utiliser certaines parties de son corps qui émettent de la bioluminescence et qui va relâcher ces euh, parties de bioluminescence pour distraire le prédateur qui les attaque, qui va être plus intéressé par l'émission de lumière et ces particules, ces euh, euh, parties du corps qui se détachent et qui sont lumineuses, que par l'organisme en lui-même. Et donc pendant ce temps, le ver marin va pouvoir euh, s'échapper et euh, laisser le prédateur avec euh, des bombes de euh, bioluminescence. Donc, c'est ce que vous voyez ici. Enfin, une autre fonction de la bioluminescence, c'est d'émettre, euh, toujours pour s'échapper, donc toujours en défense, c'est d'émettre un écran de fumée avec de la bioluminescence. Donc, certains organismes comme euh, les copépodes, par exemple, ou les petites crevettes ici, vont émettre des nuages ou euh, des, du mucus bioluminescent qui va aveugler le prédateur qui est en train de les attaquer. Si vous êtes dans une salle complètement noire, par exemple ici, on éteint toutes les lumières et vous restez pendant quelques minutes. Et quelqu'un entre avec une lampe torche et vous braque la lampe torche dans les yeux. C'est exactement le même phénomène. Vous allez être aveuglé pendant quelques minutes et vous n'allez plus pouvoir voir ce qui se passe autour. Et bien de la même façon, la crevette va émettre un nuage de bioluminescence qui va aveugler le prédateur. Et pendant ce temps, la crevette va pouvoir s'échapper. Enfin... Évidemment, euh, pour ce poisson qui est très connu, donc le poisson lanterne, le anglerfish, l'émission de bioluminescence, qui est en symbiose avec des bactéries, comme je vous en ai parlé auparavant, va servir d'appât lumineux. Et je suis absolument sûre que chacun d'entre vous a vu Nemo. Et dans Nemo, évidemment, vous avez euh, cet appât lumineux donc, euh, du poisson anglerfish, du poisson lanterne, qui va attirer des proies grâce à cette lumière émise en continu. Donc, une lumière émise en continu, en général, va attirer les proies. Et le poisson-lanterne va se nourrir sur les proies qui sont attirées, aveuglées par euh, la jolie lumière. Et les bactéries Alors, évidemment, j'en reviens toujours aux bactéries, parce que c'est par là que j'ai commencé à travailler sur la bioluminescence. Alors, quel est le rôle pour les bactéries d'émettre de la bioluminescence Eh bien, en fait, une théorie. Une hypothèse actuelle, c'est que les bactéries, en émettant de la bioluminescence, vont attirer des prédateurs, être consommées par ces prédateurs, des poissons, du zooplancton, etc. Et elles vont trouver un environnement plus favorable à l'intérieur des intestins, avec une température un peu plus chaude que dans le milieu extérieur, avec la présence euh, de nutriments pour se nourrir, pour continuer à croître, etc. à se développer et proliférer, et également un vaisseau, pour être transportés euh, à différentes profondeurs par les poissons migrateurs, etc. Et ce rôle de la bioluminescence chez les bactéries, c'est quelque chose sur lequel euh, je travaille actuellement au Mio et qui est une des thématiques de l'équipe euh, avec laquelle je suis. Et on cherche à comprendre ce phénomène de façon un peu plus globale et notamment à comprendre quel est l'impact de la bioluminescence et notamment la bioluminescence bactérienne dans la pompe biologique du carbone. La pompe biologique du carbone, à l'intérieur du cycle général du carbone, c'est un service de l'écosystème qui régule la concentration atmosphérique de CO2, donc le CO2 atmosphérique, en transférant le carbone fixé en surface par les organismes photosynthétiques jusqu'aux sédiments, et cela en traversant l'océan obscur. Donc le carbone atmosphérique est transféré par les organismes photosynthétiques, puis va être séquestré dans l'océan profond. Jusque-là, très bien. Ça, vous en avez probablement entendu parler. C'est un phénomène qui est euh, extrêmement important actuellement et dont on cherche à comprendre les processus qui interviennent dans cette séquestration du carbone profond. Comment la bioluminescence interviendrait là-dedans Eh bien, en fait, certaines études, elles sont relativement rares et anciennes, mais elles existent, ont montré qu'il existe de 70 à 98% des particules marines qui chutent sur la colonne d'eau qui seraient euh, bioluminescentes Et en général, ces particules auraient des bactéries bioluminescentes attachées. Donc ces particules marines sont bioluminescentes. La, les bactéries bioluminescentes attachées peuvent provenir, par exemple, des poissons et des organismes qui possèdent euh, une symbiose avec des bactéries bioluminescentes. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, le nombre de bactéries qui est relarguée dans l'environnement, Autour de ces organismes, de ces poissons, de ces calamars, etc., est relativement euh, élevé par jour et par individu. Donc ces organismes relargués dans le milieu environnemental, par exemple dans l'eau, vont coloniser les particules euh, marines qui chutent sur la colonne d'eau. Mais ces poissons et ces calamars rejettent aussi des pelotes fécales qui vont être euh, ensemencées par des euh, bactéries bioluminescentes. Et donc, la somme de ces pelotes fécales bioluminescentes et des bactéries relarguées dans l'eau vont coloniser ces particules marines qui chutent sur la colonne d'eau. À partir de ces particules euh, bioluminescentes, en fait, la bioluminescence sur ces particules agirait comme un attracteur visuel pour des prédateurs qui consomment cette matière organique. Donc, si euh, on prend un exemple, si vous ouvrez un frigo et que la lumière à l'intérieur ne fonctionne pas, ça va être plus compliqué pour aller chercher un yaourt ou quelque chose qui est à l'intérieur. En revanche, si vous ouvrez le frigo et que la lumière s'allume, eh ça va être beaucoup plus simple de voir ce que vous voulez prendre à manger et de vous nourrir à partir de ça. Donc clairement, c'est un peu l'idée qu'il y, qu y a dans cette hypothèse. C'est que les particules marquées par des bactéries bioluminescentes seraient plus facilement euh, visibles et donc plus facilement consommées, plus rapidement consommées par les organismes de niveau trophique supérieur. Et ce qu'on cherche à savoir, mon hypothèse euh, scientifique de travail, c'est de savoir si la consommation de ces particules va augmenter la chute des particules euh, qui, sera, euh, qui seront réémises, donc par exemple dans les pelotes fécales consommées, etc. ou alors va diminuer la chute de ces nouvelles particules sur la colonne d'eau. Alors la dernière partie que je voudrais vous développer ce soir, c'est de savoir euh, comment exploiter, exploiter les nouvelles technologies qui existent actuellement pour mieux connaître la bioluminescence, pour euh, augmenter, je vous ai dit qu'au-delà de 500 mètres, on avait une très mauvaise connaissance des différentes espèces qui utilisent la bioluminescence, etc. Et euh, cette partie, du coup, je voudrais vous présenter qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qui a été fait, et notamment des technologies qui sont un peu particulières, a priori pas forcément dédié à l'océanographie non plus, pour étudier la bioluminescence. Quand je vous ai parlé de ces résultats, où je vous ai parlé de la distribution de la bioluminescence de 0 à 4000 mètres, etc., en fonction des taxons et, et des résultats de cette étude, volontairement, je ne vous ai pas expliqué comment on avait fait. A priori, si vous êtes dans un laboratoire, que vous souhaitez étudier la bioluminescence, le moyen, à mes yeux, le moyen le plus facile d'établir euh, la distribution de, euh, des organismes bioluminescents sur la colonne d'eau, ce serait de prendre un sous-marin ou un véhicule, de faire des plongées, et à chaque euh, créature que vous voyez, d'aller la stimuler mécaniquement, puisque je vous ai dit qu'il fallait une stimulation mécanique, d'éteindre la lumière, et de regarder si elle émet de la bioluminescence. A priori, c'est le moyen le plus simple. Et de comptabiliser, ok, celui-ci a émis de la bioluminescence, celui-là non, etc. sur toute la colonne d'eau. Sauf que, en fait, euh, il n'existe pas d'instrumentation euh, en océanographie qui soit disponible directement pour quantifier la bioluminescence, pour mesurer la bioluminescence. Le seul instrument qui existe s'arrête à 600 mètres de profondeur. C'est dommage parce que moi, la, la profondeur qui m'intéresse, c'est plutôt au-delà de 500 mètres et jusqu'à 4000 mètres et l'océan profond. De la même façon, si vous voulez observer la bioluminescence, c'est une émission de photons qui est relativement faible. Ça n'a rien à voir avec les lumières que vous avez ici, par exemple. C'est une lumière euh, qui ne va pas vous permettre de lire un livre à côté. C'est relativement faible. Donc, pour ça, pour observer cette bioluminescence, vous avez besoin d'utiliser des caméras qui sont extrêmement sensibles en faible lumière. Et si possible, de ne pas utiliser d'éclairage externe. Et cette technologie, en fait, eh ben, elle a été développée, mais très récemment. Ça fait à peine euh, peut-être dix ans, ces dix dernières années, qu'on a accès à ce type de technologie. Donc il faudrait l'implémenter sur des véhicules sous-marins, etc. Ce qui n'est pas encore forcément fait euh, de façon euh, régulière. Donc pour réaliser euh, cette étude dont je vous ai parlé, donc les résultats que vous voyez ici, la façon av euh, avec laquelle j'ai procédé, c'est qu'en utilisant des plongées par ROV avec une caméra euh, tout à fait normale, Haute définition et une lumière extérieure. En fait, au MBARI, ils ont un laboratoire qui analyse toutes les vidéos de chacune des plongées et qui comptabilise et euh, fait établit la taxonomie en fait, de chacun des, euh, des organismes, des individus qui est observé. Donc, par exemple, ici, vous avez un cténophore, etc. Et pour chacun des organismes, vous allez avoir une classification taxonomique. Mais ces observations, elles sont faites en lumière normale, Donc pour l'instant, on n'a aucune idée de savoir si ces organismes émettent ou non de la bioluminescence. Et du coup, à partir de toutes ces observations, ces 30 années d'observation, 620 plongées, etc., ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré la littérature qui existait sur les espèces qui étaient bioluminescentes ou non. Donc des espèces qui sont observées en laboratoire, prélevées puis observées en laboratoire, et dont on sait qu'elles sont capables d'émettre de la bioluminescence, ou alors qu'elles ne sont pas du tout capables d'émettre de la bioluminescence. Et en regroupant ces informations in situ avec les informations de la littérature, j'ai été capable de faire ces différents groupes savoir si ces organismes sont capables de faire de la bioluminescence, probablement capables parce qu'on a un doute sur la littérature ou sur la taxonomie par exemple, non bioluminescent ou probablement non bioluminescent de la même façon parce que ça a été décrit dans la littérature ou alors qu'on a un doute sur la littérature ou sur la taxonomie, et enfin, non définie parce qu'on n'en a absolument aucune idée, que ce pas décrit, ou alors c'est une espèce qu'on n'a pas encore étudiée pour la, sa capacité à émettre de la bioluminescence. Donc les résultats que je vous ai montrés avant, ils ne sont pas directement euh, effectués à partir d'observations. Ils sont faits de façon indirecte à partir d'observations in situ et de données de la littérature. Alors une façon de procéder dans le futur, euh, comme j'ai commencé à vous en parler, c'est d'utiliser toujours ce véhicule, donc le ROV, que vous voyez sous tous ces angles ici, et d'utiliser ces véhicules sous-marins en implémentant une caméra haute sensibilité, donc très sensible en faible lumière et donc à la bioluminescence, et d'observer euh, les organismes directement dans leur milieu naturel, sans forcément les prélever. Mais l'utilisation d'un ROV, ça permet également de prélever des organismes qui sont relativement fragiles. Les cténophores, par exemple, c'est extrêmement difficile de les prélever. On ne peut pas les prélever en utilisant des filets parce qu'ils sont trop fragiles. Et ici, vous avez des containers sur ce ROV qui permettent de prélever des organismes très fragiles sans les abîmer et donc d'étudier leur capacité à émettre de la bioluminescence en laboratoire. C'est ce que vous voyez ici, le ROV de face, vous avez des caméras ici, différentes lampes pour observer les organismes, et les containers de prélèvement. Ici vous avez la salle de contrôle du ROV, donc vous êtes à l'intérieur du bateau, dans euh, une des salles du bateau, et vous êtes capable de euh, suivre la plongée, d'avoir les variables environnementales euh, in situ directement enregistrées, et d'observer les organismes au sec depuis le bateau. Une deuxième façon euh, d'étudier la bioluminescence, et c'est euh, par, par cette façon que euh, j'ai commencé ma thèse en fait, c'est plutôt inattendu. En fait, au large de Toulon, en Méditerranée, les astrophysiciens euh, ont immergé en 2006, 2005-2006, un télescope sous-marin, donc ici, qui s'appelle Antares et qui est composé de plusieurs lignes de mouillage que vous voyez là, avec des modules optiques dans lesquels sont implémentés des photomultiplicateurs. Donc ici, vous avez un module optique et à l'intérieur, un photomultiplicateur. Un photomultiplicateur, c'est un appareil qui permet de quantifier les photons qui arrivent au niveau de ce module optique. Et donc, les astrophysiciens ont immergé cette structure en 2005-2006 et leur objectif, c'était de capter des neutrinos qui venaient de l'univers qui traversait la croûte terrestre. Et en arrivant dans l'océan, ces neutrinos se transforment en muons qui émettent un spectre lumineux et un photon unique qui émet dans euh, la couleur du bleu. Or, les astrophysiciens donc étaient intéressés par euh, la trajectoire de chacun de ces muons à l'intérieur du télescope Antares. ici. Et puis, ils se sont aperçus qu'en fait, dans l'eau, qui était un environnement complètement transparent, ce qui leur allait bien pour faire ces mesures, eh bien dans l'eau, en mer Méditerranée, eh bien en fait, il y a des organismes qui y vivent. Et comme je vous l'ai dit, la majorité de ces organismes sont bioluminescents, les trois quarts. Et du coup, ils se sont rendus compte qu'à certains moments dans l'année, il y avait des pics de lumière qui couvraient complètement leur signal. Donc ils n'avaient plus aucune façon de mesurer leur photon unique qui traverse le détecteur à cause de la bioluminescence. Et donc, ils ont fait appel aux océanographes du laboratoire d'à côté pour essayer de mieux comprendre ces signaux de fortes intensités de bioluminescence. Et c'est là que l'équipe avec laquelle je travaille actuellement est entrée en jeu. Parce que pour nous, l'intérêt, c'était d'avoir un observatoire qui est situé au large de Toulon, à 2500 mètres de profondeur, qui est relié à la Terre par un câble électro-optique de 40 km, Donc entre Toulon et la station Antares, il y a 40 km à peu près. Et ce câble nous permet d'avoir des données en temps réel à très haute fréquence d'échantillonnage, 100 millisecondes à peu près, pour avoir une donnée de bioluminescence. Donc à partir de ces données, ah oui, alors ici vous avez l'ancienne version qui est Antares et la nouvelle version du télescope d'astrophysique qui s'appelle KM3Net avec de nouveaux modules optiques et détecteurs de photons ici. Et du coup, cet observatoire Antares nous a permis d'enregistrer des séries temporelles relativement longues et à très haute fréquence de la bioluminescence à 2500 mètres de profondeur et des variables océanographiques comme la salinité, la température, la vitesse du courant, etc. Et en fait, en regardant ces données, on s'est aperçu qu'à certains moments, effectivement, il y avait de très fortes périodes avec une intensité lumineuse extrêmement forte. Ce qu'on ne soupçonnait absolument pas jusqu'alors, puisque à 2500 mètres, a priori, il euh, y a très peu d'organismes, donc a priori, relativement peu d'intensité euh, lumineuse. Et on a cherché à comprendre à quoi était due cette très forte intensité lumineuse, notamment en 2010 ici, et 2009 ici, où on a un pic un peu moins intense. Alors évidemment, on a regardé le lien entre la bioluminescence et la vitesse du courant, puisque comme je vous l'ai dit, la bioluminescence elle est liée à une stimulation mécanique. Donc si vous augmentez le courant marin, même en grande profondeur, vous allez stimuler les organismes qui sont présents, et a priori, vous allez avoir une bioluminescence plus intense. Sauf que, effectivement, il y avait un lien entre la bioluminescence et la vitesse du courant, mais on trouvait également une corrélation entre la bioluminescence et la salinité, par, contre, par exemple. C'est ce que vous voyez ici. À certaines périodes, en 2009 et 2010, ces taches rouges représentent une très forte corrélation entre la série temporelle de bioluminescence et la salinité. Et on a cherché du coup à comprendre à quoi était due cette corrélation très forte. Et L'explication, on l'a trouvée, et ça a fait l'objet de différents papiers que vous voyez ici, si vous voulez une explication et euh, un peu plus d'informations sur ce sujet. Mais en fait, on s'est aperçu que c'était lié à des mouvements de masse d'eau dans le golfe du Lion. En fait, pendant l'hiver, au large de Perpignan, dans le golfe du Lion. Les euh, températures très froides et euh, des hivers où il, y a extrêmement, euh, où il y a du vent très fort, ça va augmenter la densité des masses d'eau de surface. Si vous avez une masse d'eau qui est très froide et où il y a euh, une plus forte salinité, parce qu'avec euh, un vent plus fort, vous allez avoir plus d'évaporation, la densité de cette masse d'eau va être supérieure. Et du coup, comme elle est plus dense, elle va couler vers l'océan, vers la mer méditerranée profonde. Et lorsque ces masses d'eau arrivent vers le fond, elles vont se propager jusqu'à la station Antares, à 2500 mètres de profondeur, au large de Toulon. Alors, quel est le lien entre ces mouvements de masse d'eau de la surface vers le fond et la bioluminescence Mais En fait, on en est toujours à l'étape d'hypothèse. Soit la première hypothèse, c'est que ces masses d'eau vont entraîner des organismes qui sont présents à la surface et qui sont bioluminescents, et vont les entraîner avec les masses d'eau jusqu'au site Antares. Ces organismes bioluminescents vont donc émettre de la bioluminescence. Et comme ils sont plus abondants, il va y avoir plus de bioluminescence. La deuxième hypothèse, c'est que ces masses d'eau arrivent de la surface, elles sont donc plus riches en oxygène. Et lorsqu'elles coulent vers l'océan profond, elles vont également, euh, par la vitesse du courant, elles vont également ressuspendre euh, le sédiment marin et apporter de l'oxygène. Et du coup, favoriser un environnement où les bactéries vont proliférer, les bactéries présentes euh, au niveau du sol, etc. Et parmi ces bactéries, des bactéries bioluminescentes. Donc, ces deux hypothèses, soit des organismes qui viennent de la surface et qui sont transportés jusqu'à Antares, soit une amélioration des conditions environnementales et la prolifération de micro-organismes vers le fond. Ces deux hypothèses, on n'a toujours pas euh, de, de validation ni pour l'une ni pour l'autre, en fait. Et euh, on a cherché à monter un projet qui va nous permettre de répondre à chacune de ces hypothèses. Alors, très rapidement, du coup, euh, pendant mon post-doctorat au Mbari, j'ai également utilisé ces modules optiques qui viennent de l'astrophysique, qui ont été développés pour la recherche de euh, neutrinos et de muons profonds. J'ai euh, installé ces modules optiques à l'aplomb du canyon de Monterey, que vous voyez ici, pour poursuivre ces séries temporelles de bioluminescence à 900 mètres de profondeur dans ce cas-là, et pour réussir à observer les signaux de bioluminescence d'organismes plutôt benthiques. Et donc, c'est ce que j'ai fait en 2017-2018. Et de la même façon, j'ai observé qu'il y avait une variabilité de l'intensité de bioluminescence à 900 mètres. Donc, on pourrait se dire qu un profond, euh, que le milieu profond, que le milieu profond, c'est un endroit où il ne se passe rien, où il y a finalement très peu d'organismes, où euh, a priori, c'est un milieu complètement obscur. Mais en fait, pas forcément. Et finalement, c'est ce qu'on observe, c'est qu'il euh, peut y avoir euh, des organismes bioluminescents et que ces organismes, et l'intensité lumineuse va varier en fonction euh, euh, au cours du temps. Donc à la suite du projet Antares, la nouvelle version d'Antares qui est un site euh, qui est situé un peu à côté, donc toujours au large de Toulon, la volonté euh, de ce nouveau projet qui s'appelle msokm 3 net ça a été vraiment de regrouper à la fois les intérêts des astrophysiciens avec les intérêts des sciences environnementales. Donc c'est un projet beaucoup plus multidisciplinaire, avec de l'astronomie, de la physique des neutrinos, mais également de l'océanographie physico-chimique, de la biologie marine, de la bioacoustique, etc. Et euh, donc, ce nouveau projet a euh, été mis en place euh, très récemment, en 2019. Et dans le cadre de ce projet, nous, l'intérêt, c'était d'arriver à valider chacune des hypothèses de savoir si les organismes qui émettent de la bioluminescence à certains moments viennent de la, de la surface ou alors sont présents déjà au fond. Et pour ça, on a eu l'idée de mettre en place un robot donc, que vous voyez ici, qui ressemble un peu aux robots finalement qui sont déployés sur Mars. L'idée c'était que ce robot puisse se déplacer sur le fond et avec une caméra pour observer ce qui se passe, ainsi que des capteurs. Euh, océanographique pour suivre les variables environnementales, la température, etc. Donc nos objectifs scientifiques étaient de voir quels étaient les liens entre les organismes profonds, la biogéochimie, le cycle du carbone, l'oxygène, et les variables environnementales, comme la température, la salinité, les courants marins. Le deuxième objectif, c'était de comprendre les effets de changements environnementaux sur le couplage pélagos bintos Donc arriver à voir ce qui se passe à l'interface entre les organismes pélagiques et les organismes benthiques. Un troisième objectif, c'était d'observer et de suivre la diversité bintique et pélagique. Et enfin, évidemment, un objectif euh, très important pour moi, c'était de mieux comprendre le rôle de la bioluminescence in situ. Donc aussi bien dans la pompe biologique du carbone, par exemple, que euh, de comprendre le rôle de la bioluminescence pour les macro-organismes. Et ce projet qu'on a imaginé, eh bien finalement, il est né grâce à différents financements ici, acquis en 2017-2019 et euh, qui sont encore en cours. Et donc, c'est le robot que vous voyez ici et qu'on a appelé Batibot. Donc, ce robot sous-marin possède différents capteurs. donc Par exemple, euh, des capteurs qui permettent d'enregistrer la température, la salinité, la vitesse du courant, euh, des capteurs de chlorophylle également, ainsi qu'une caméra très haute sensibilité qui va nous permettre d'observer la bioluminescence en conditions d'obscurité euh, quasi totale. Donc le robot, vous le voyez ici, et là, il est situé dans une cage, une dock station, qui va nous permettre de le déployer. Donc là, il est en phase de test. Ici, c'est dans un bassin d'essai à la Seine-sur-Mer. Donc le robot et sa cage de déploiement ici, avec un câble qui va le relier. Alors, si je prends ici dans le, la phase test, vous avez le robot, vous avez la cage de déploiement, et ici, euh, l'alimentation, en fait, qui va nous permettre... Donc l'alimentation est reliée à la cage et la cage est reliée à BatiBot. Et on va euh, pouvoir déployer ce robot donc, avec des données en continu, évidemment. Une observation avec la caméra en continu, qui est contrôlable directement euh, depuis un ordinateur euh, sur Terre. Et sur la cage, on a d'autres capteurs qui sont ici, qui sont euh, un capteur, euh, un ADCP par exemple pour la vitesse du courant également, un UVP6 qui va permettre euh, d'avoir des images de l'imagerie du plancton qui est présent sur le site, un capteur d'oxygène dissous, etc. Donc différents instruments à la fois sur Batibot, mais également sur la Dock Station. Et l'objectif, c'est d'avoir donc la cage de Batibot qui va être déployée, qui est reliée par un câble à euh, l'observatoire KM3Net, et Batibot est lié à une leste qui fait euh, 70 mètres de long, et donc Batibot va pouvoir euh, se déplacer dans une zone, ici, de 70 mètres euh, autour de sa dock Station. On a également créé un, un colonisateur biomimétique, donc, qui est inspiré de euh, la biologie du milieu profond, et sur lequel Batibot, Batibot va pouvoir monter, se déplacer pour observer un peu au-dessus du sédiment. Par exemple, s'il y a euh, beaucoup de turbidité, on va pouvoir monter et observer au-dessus de euh, cette zone turbide ce qui se passe. La, le colonisateur, ça va aussi nous permettre de voir quelles sont les espèces qui vont coloniser euh, cette nouvelle structure une fois qu'elle sera immergée. Enfin, on aura une zone ici qu'on appelle euh, biodégradation, mais qui va nous permettre de tester euh, différents impacts, entre, euh, entre, ouais, différents impacts, l'impact de différents matériaux, par exemple du plastique en milieu profond ou euh, du bois, voir quel est l'effet euh, de la dégradation du bois dans cette zone, etc. Donc on va vraiment essayer, grâce au robot, de voir comment, euh, en milieu profond, comment sont colonisées ces différentes structures et quelle est l'évolution de ces structures au cours du temps. Donc le déploiement est prévu en mai 2020. Ici, vous avez une capture d'écran euh, vue depuis la caméra de Batipot. Et donc le déploiement est prévu en mai 2020. Et ça va nous permettre d'avoir des images en live, du coup, à 2500 mètres de profondeur d'effectuer une sensibilisation du grand public en montrant ces images. Du coup, on aura l'impression vraiment d'être in situ et de comprendre ce qui se passe, d'observer vraiment autour de, autour de soi en grande profondeur ce qui se passe. Et euh, d'effectuer également des scénarios inspirés par euh, l'émission de bioluminescence. En utilisant des LED de différentes couleurs et avec différentes cinétiques d'émission, on va être capable de voir si ça a un impact, si ça peut euh, attirer par exemple des organismes ou les repousser, etc. Donc pour conclure, euh, la bioluminescence, c'est un, un sujet vraiment multidisciplinaire qui euh, regroupe de la chimie, puisque je vous ai, je vous ai dit que c'était une réaction chimique, de la biologie pour tous ces organismes et leur diversité, et de la biogéochimie. Je vous ai parlé de l'impact potentiel des micro-organismes dans le cycle de carbone et la pompe biologique. Mais finalement, en France, il y a très peu, voire pas d'équipe de recherche sur cette thématique. Et euh, grâce à la nouvelle instrumentation qui a été développée très récemment, on est capable désormais de répondre à des questions scientifiques autour de la bioluminescence. Enfin, s'intéresser euh, à la bioluminescence, ça permet aussi un changement de paradigme. Je vous ai parlé de la pompe biologique du carbone. Donc Ces hypothèses en fait, elles existent depuis euh, 40 ans à peu près, on les voit dans la littérature. Mais finalement, personne n'a testé ces hypothèses, à savoir l'impact de la bioluminescence dans la pompe biologique du carbone. Donc regarder euh, les processus qui sont liés à la pompe biologique du carbone grâce au, au phénomène de la bioluminescence, peut-être que ça peut apporter un éclairage nouveau sur certains processus qui ne sont pas encore pris en compte actuellement. Et enfin, s'intéresser euh, à la bioluminescence et notamment aux organismes au-delà de 500 mètres de, pro de profondeur, ça permet également de sensibiliser euh, les gens, par exemple vous tous aujourd'hui, la bioluminescence, c'est un sujet qui interpelle, qui intéresse et qui a un côté un peu sexy. Donc finalement, montrer le beau, montrer tous ces organismes et cette, cette capacité absolument incroyable à y mettre de la lumière, ça permet aussi de parler du milieu profond, de pourquoi il faut s'y intéresser et pourquoi euh, on sait si peu de choses aujourd'hui dessus. Et finalement, pourquoi euh, il faut le protéger. Donc c'est un peu notre devise finalement, c'est que la bioluminescence, ça permet de montrer le beau pour protéger notamment le milieu profond. Voilà, je vous remercie et je serai euh, extrêmement contente de répondre à vos questions si vous en avez. Et juste avant de finir, <rire> euh, je voulais vous montrer, du coup, pour ceux qui sont intéressés, j'ai ramené euh, deux petites maquettes de Batibot. Si vous voulez voir comment ils fonctionnent avec les deux chenilles, etc. Il y en a même un qu'on peut euh, télécommander. Donc voilà, n'hésitez pas si vous voulez voir comment ça fonctionne. Merci beaucoup.